C'est pour faire en sorte qu'on n'ait plus aucune raison pour quelqu'un, dans une équipe de ressources humaines, pour un employeur, de réfléchir avant de chercher le meilleur. Beaucoup trop d'employeurs, j'ai été DRH dans ma vie, je l'ai fait moi-même malheureusement, ils cherchent d'abord autour d'eux. D'abord ils cherchent pas la recommandation, ou autre chose, et on s'est dit que c'est dommage parce que à la fois l'entreprise, il y en a pas avec qui on discute, ils nous disent on trouve pas les talents, ils sont où les talents Et on discute avec les jeunes, ils nous disent mais nous, on cherche un travail, on trouve pas. On a un peu creusé et on s'est dit mais attendez, nous, Taïa on a une chose qu'on sait faire, c'est créer des, des connexions entre BioShare. On a une technologie, on a un savoir-faire, on a une ambition, on est une baie. Donc, on a une responsabilité, et on a pris cette responsabilité, et on a lancé ceci ce matin, officiellement, pour que... Euh, et on a fait quelque chose d'essentiel au-delà de la technologie. C'est qu'on l'a rendu gratuit pour les employeurs. C'est-à-dire qu'un employeur qui cherche un job, qui cherche quelqu'un pour un job, pourra peu d'ores et déjà, d'abord dire, je vais d'abord regarder qui sont les meilleurs talents, postez une annonce, et vous y avez accès. Si un employeur, demain, vous dit, j'ai pas trouvé, ou bon, d'abord vous lui dites de voir ça, d'abord c'est parce qu'il n'a peut vraiment pas cherché. Donc ce, ce site-là, d'autres on mettra des applications mobiles derrière, Ça a été fait avec toute la technologie qu'on sait mettre en place, et on, on va inviter, avec un certain nombre de campagnes qui vont se dérouler, tous les talents de, de ce pays à se connecter, à chercher, à mettre leur CV pour qu'ils puissent trouver un job beaucoup plus facile. Euh, on ne peut pas accepter, dans un pays comme on, où on vit aujourd'hui, qu'il y ait autant de jeunes, avec des talents, 15 nouveaux ingénieurs, c'est beaucoup plus que beaucoup d'autres pays dans la région, et en même temps, moi je peux vous garantir que je suis dans certaines réunions, on pas mal dans qui me disent « mais on ne trouve pas ça, c'est juste pas possible, je peux pas l'accepter ». Et donc ce cycle là est là pour faire en sorte que les talents puissent trouver un travail facilement, que les talents puissent recruter peut-être d'autres talents, qui veulent une start-up, ils publient, hop, ils trouvent », et que les, les entreprises n'aient plus d'excuses, pour dire « je ne trouve pas table ». Et euh, pour fêter ça, pour rester dans la thématique aussi de Think Big, on s'est dit que il ben, n'y a, a rien de mieux que de, que de donner l'exemple comme d'habitude, et vous savez quoi on va faire un petit jeu. Ce petit jeu, c'est le jeu de celui qui va avoir de la chance. Et euh, on va tirer au sort, tout à l'heure, une personne qui aura posé son profil. Et il aura un, un billet de tailleur, un billet d'avion. Voilà, tout simplement. Donc vous avez euh, le temps du déjeuner pour vous inscrire. Et puis au euh, retour, juste après ou juste après le premier speaker, on va voir en fonction de la technique. Il y en a un, ici, en direct, qui va avoir un, un billet d'avion qui sera offert par un, notre partenaire via Travail, une agence qui nous suit depuis longtemps. Mais au-delà de ça, ce, ce site est là vraiment pour que le job market arrête d'être euh, un marché difficile. On a créé une plateforme Tayara qui réussit à faire que le layout se connecte comme ça. Notre challenge maintenant, c'est de réussir un job market dans lequel une un, un entreprise et un talent se connectent immédiatement. Voilà, special announcement. Bon appétit et on reprend dans une heure, mais quelle heure exactement Une heure et demie, on reprend exactement à deux heures et demie, d'accord